L'énéagramme est un système d'étude de la personnalité fondé sur neuf comportements inhérents à la nature humaine. Cette grille de lecture qu'est l'Enneagram permet avant tout d'acquérir une meilleure connaissance de soi, de ses automatismes, pour éventuellement commencer à s'en libérer. Il conduit ensuite à une connaissance et une compréhension plus profonde de l'autre, de son potentiel et de ses limitations. Cet outil suggère aussi des voies d'évolution pour chacun d'entre nous, et si l'on ne devait retenir un unique bénéfice, on pourrait dire qu'il permet d'entrer davantage en compassion et en acceptation avec soi-même et avec les autres.